Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur MFB dans notre émission. Nous allons partir à la découverte d'un village qui paraît abandonné et désert depuis quelques années. Nous allons tenter de retrouver une trace humaine quelconque dans ce petit village de France. là il n'y a personne. Bon, bah, toujours personne. Geoffrey continue d'enchaîner les maisons, sans résultat. A titre d'information, le taux de suicide dans ce petit village était de 110% en 1928. Celui-ci a donc dû probablement augmenter depuis. Dans ce petit village, les maisons sont vides, leurs volets sont fermés, les rues sont désertes, il n'y a pas un chat... Même pas un crevé, c'est inquiétant. J'ai vraiment beaucoup de mal à trouver des témoins ou des personnes à interroger. Donc en attendant, monsieur de la pluie, Va bah vous présenter un rapide bilan de la météo ici dans ce petit village. Alors, la température moyenne de ce petit village est de moins 5 degrés euh, sur toute l'année. Et donc, il pleut environ 364 jours par an, ce qui fait une moyenne de. une bonne moyenne, voilà. A vous, euh, Geoffrey. Malheureusement, mes chers téléspectateurs, je commence à perdre espoir. Nous n'avons trouvé personne dans ce village et je commence à croire qu'il est vraiment abandonné et désert je ne perds pas espoir, je vais encore chercher dans une dernière maison pour voir s'il y a quelqu'un apparemment il n'y a personne donc euh, c'est dommage parce que c'est quand même la classe de passer sur notre chaîne. Mmh. Quand même. Bon c'est pas grave, allez. Au revoir et merci d'avoir regardé cette émission.